Madame, Monsieur, bonsoir. Nous allons évoquer avec vous ce soir, dans Question sans détour, le projet alimentaire territorial de la CANGT. Un projet qui allie l'ensemble des producteurs du Nord Grande Terre qui ont euh, l'intérêt d'aller vers l'innovation en la matière des cultures, des nouvelles techniques. Et ce sera le cas avec le prochain BIC Agrinov le 30 mars prochain. Pour en parler ce soir, nous recevons Yannick Bock. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de mission euh, agroéconomie à la CNGT. Euh, et vous êtes au cœur de ce projet alimentaire territorial, on l'a dit en introduction qui mêle, et ça c'est une volonté les producteurs du territoire Tout à fait euh, le projet alimentaire territorial du Nord Grande Terre a dans l'une de ses 11 actions dédiées à l'accompagnement la, de la profession agricole euh, cette volonté euh, d'apporter au cœur de notre, terri de notre territoire l'ensemble des innovations qui s'offrent au développement des productions agricoles. Et donc, c'est à ce titre que les acteurs du monde agricole se sont impliqués dans l'élaboration du projet euh, alimentaire territorial et que nous, nous, nous, sommes, nous avons accompagné euh, le réseau d'innovation et le transfert agricole en vue d'organiser cette manifestation sur le Nord-Grande-Terre et notamment sur le site de l'INRA euh, à Petit Canal. Petit Canal. Parce que ce sera un véritable rendez-vous d'échange, de partage des connaissances. Quand on parle de transfert, c'est de transfert des compétences d'un producteur à l'autre, d'un chercheur à, à un producteur. Alors, on aura la chance d'avoir sur une journée mm -hmm. tout ce qui existe en Guadeloupe en termes d'expérience sur l'innovation. Donc, les instituts techniques, l'IT2, le CIRAD, l'INRA, les organisations de producteurs, les techniciens, euh, les fournisseurs d'agroéquipements, mais aussi euh, les institutionnels, c'est-à-dire euh, la région, la CNGT, tous ceux qui accompagnent en termes d'ingénierie financière, accompagnement du territoire et des porteurs de projets, les agriculteurs. Donc, ils auront ouvert à, à leur portée, à côté de leur porte, hein, euh, un ensemble d'experts qui pourront leur apporter euh, déjà les innovations euh, par des expérimentations, euh, mais des démonstrations surtout qui seront en réel. Oui, c'est ça aussi, c'est vraiment euh, toucher du doigt l'innovation, euh, voir les techniques euh, qui, sont, qui sont employées. Tout à fait. Donc euh, nous avons euh, quand même plus de 11 démonstrations qui, seront, qui auront lieu pendant la journée, euh, s'agissant euh, de l'agriculture connectée par exemple avec Maïditech, ou euh, des démonstrations euh, de techniques agricoles euh, telles que euh, les plants de vanille, le bouturage de vanille. Euh, donc euh, c'est vraiment très large, ou bien la connaissance de la biodiversité pour l'apiculture. Mais ça sera sous forme d'ateliers, de démonstrations. Ils auront l'opportunité de pouvoir apporter, poser toutes les questions oui. qu'ils pourront, euh, qu'ils ont envie. Et à côté de ça, il y a aussi des, des, des conférences, des mini-conférences qui vont aborder euh, des thématiques telles que l'agriculture euh, euh, sous contrainte climatique, euh, l'irrigation, c'est un sujet qui nous est très oui. important dans le Nord. Moment, oui. Voilà. Euh, <rire> qui vont aborder la, le projet alimentaire territorial du Nord Grande Terre, comment il a été construit avec les acteurs et comment cet outil concerté est au service du développement agricole de oui, parce que l'idée, c'est, on le disait, donc ce partage c'est de, de connaissances, mais c'est aussi, pourquoi pas, susciter euh, des vocations pour le producteur lui-même de développer d'autres techniques, d'autres cultures, parce que euh, plusieurs choses se font euh, également. On parle euh, de termes innovants comme euh, agroforesterie, euh, euh, par exemple. Aujourd'hui, on parle également d'économie d'énergie de plus en plus sur, euh, pour les productions. Euh, il y a tous ces sujets qui sont réunis euh, en un seul BIC, justement. C'est pour cela que ce nom est donné tout à fait. Tous ces sujets, les sujets de... Euh, qui, qui sont, ce sont des sujets qui, qui sont abordés au quotidien par nos producteurs. Oui. Euh, le métier d'agriculteur est en mutation. Et en mutation face aux contraintes environnementales, face aux contraintes réglementaires, et parce qu'on est en pleine transition agroécologique. Et donc, pour pouvoir réussir cette transition agroécologique, il convient d'enrichir ses connaissances, des nouvelles innovations, des techniques, euh, pour pouvoir apprécier... Euh, l'opportunité de les déployer sur notre territoire. Et donc, euh, c'est vraiment euh, une occasion unique qui est euh, apportée euh, dans le Nord-Grande-Terre. Hein. C'est assez rare quand même qu'autant d'experts soient réunis sur une journée euh, à proximité de nos exploitants agricoles sur le territoire qui représente quand même quasiment 40 de la sol oui, agricole de la Guadeloupe. Oui, oui, oui. Donc c'est à vocation agricole avec un projet de territoire qui a acté cette ambition agroéconomique. Et donc euh, effectivement, nous encourageons les exploitants agricoles, les futurs exploitants agricoles, les jeunes en formation à aller sur le... à profiter de cette proximité et de s'enrichir de toutes ces innovations, que ce soit lors des conférences dans les stands, mais aussi euh, par les démonstrations. Vous avez, à travers votre mission, l'occasion de, de partager régulièrement avec les producteurs et les jeunes producteurs, voire ceux qui veulent devenir demain euh, ben, nos agriculteurs de, de, de Guadeloupe. Ils ont déjà cette tendance vers euh, l'agriculture connectée, vers ces techniques qui emploient aujourd'hui des drones, euh, voire le téléphone portable, les tablettes, ce genre de choses, Où ça commence à venir doucement en Guadeloupe Ça commence à venir avec le renouvellement de la population agricole. Oui on a des jeunes formés, euh, des jeunes qui innovent et qui n'ont pas peur et qu'on encourage, nous, dans le Nord-Grand-Terre. Euh, dans ce cadre de, cette re, de ce renouvellement, c'est clair qu'il y a une, vo, une volonté forte de rendre attractif le métier d'agriculteur et de faire connaître euh, cette version du, du métier d'agriculteur, cette nouvelle... Euh, cette mutation qui est en cours et comment on peut enrichir ce métier avec euh, ces drones, parce qu'il y aura des démonstrations de drones, il y aura euh, des démonstrations d'agriculture connectée Et donc, euh, c'est vraiment euh, les jeunes, il faut euh, qu'ils... Qu se familiarisent avec cette mutation et cette nouvelle façon et qu'ils modernisent en fait. Moi, je pense que l'avenir est à eux. Et... Pour, pour le profane que, que je suis, entre guillemets, je connais un petit peu la Terre quand même, mais on pourrait imaginer que des drones puissent lâcher de, des, des engrais, pourquoi pas, ou, ou, ou des semis. Ça, se fait, hein, oui, ça, ça peut, se fait, ça se oui, fait ça. dans les grandes exploitations, oui. dans des dimensions différentes. Après, euh, les drones peuvent euh, aussi avoir une visibilité euh, sur, euh, les la, sur voilà, oui. la gestion de l'endélangrement, oui. etc. Donc, euh, c'est assez multiple. Oui, on peut gagner du temps, en fait. On avec peut gagner technique. du temps. Oui, alors il y a tout un volet, on imagine également, qui sera dédié sans doute à l'agro-transformation. On en parle beaucoup en ce moment et notamment à travers le projet alimentaire territorial de la CNGT. Là aussi, c'est l'occasion pour les producteurs de, de venir découvrir de, de nouvelles techniques et pourquoi pas acquérir du savoir et leur donner des idées pour développer leur exploitation oui, on aura euh, sur euh, dans le cadre des sur le site du Bikarinov euh, aussi des, des nouveaux équipements en agro transformation, des, des fournisseurs, des fournisseurs qui vont présenter des choses. Et puis nous sur le site de la CNGT, on pourra euh, clarifier euh, et présenter l'ensemble des éléments qui sont liés au projet lizine centrale, oui. s'agissant du cahier des charges d'approvisionnement de l'atelier. La, de projet global et comment il s'intègre dans une volonté de développement économique d'un territoire. Euh, donc, euh, vous pouvez venir sur notre stand, euh, celui de la CNGT, euh, où euh, il ne faudra pas hésiter à poser des questions et puis vous pouvez même échanger avec certains producteurs qui ont bénéficié de l'intervention de la CNGT quant à l'accompagnement de proximité des exploitants agricoles qui s'inscrivent dans le projet alimentaire. Voilà. <rire> oui, J'ai envie de dire que alors c'est vrai que c'est un rendez-vous qui s'adresse essentiellement aux professionnels de l'agriculture, mais peut-être que ça peut susciter également des, des vocations chez des jeunes, des lycéens, pourquoi pas euh, voir des personnes qui sont en reconversion professionnelle alors l'agro-campus, euh, le lycée professionnel enfin, sera présent et, et très impliqué, les élèves de l'agro-campus. Mais tous les établissements, les différents centres de formation se sont déjà rapprochés hein, du Bicagrinov pour euh, connaître les modalités, les inscriptions. On a quand même pas mal d'inscriptions et c'est vrai que c'est une occasion pour un jeune qui ne sait pas aussi mais on quoi aller de, de, de se familiariser et de comprendre ce, en quoi le métier d'agriculteur peut lui apporter plus d'ouverture et qu'il faut sortir de l'image qu'on a euh, oui. que c'est un métier no, noble déjà mais aussi euh, qui est en mutation euh, Pour finir euh, Yannick Bock le, le projet alimentaire territorial l'isine centrale c'est montrer une collectivité comme la CNGT qui s'approprie eh bien, finalement, son territoire, cette association aujourd'hui avec le RITA pour ce Bic Agrinov, c'est aussi montrer que vous êtes locomotive en la matière sur le territoire de développement agricole. Exactement. Euh, c'est une opportunité hein, euh, de mettre en œuvre une des actions du projet alimentaire territorial euh, qui a été co-construit, je le dis, hein, quand même par un groupe de travail issu, ce sont les professionnels agricoles. Et euh, c'est vrai que nous sommes assez précurseur dans ces thématiques. On s'est approprié le diagnostic territorial. C'est un territoire rural. Et pour nous, c'est un atout. Et donc, il s'agit... Euh, d'être facilitateur et, de fa et dans ce cadre de permettre euh, ce type de manifestation d'exister sur notre territoire et d'apporter le maximum de, de, de technicité pour gagner en compétences auprès des, des exploitants agricoles. Donc oui, la CNGT s'est saisie euh, de cette intention formulée par le RITA et les a accompagnés à l'aide de ces cinq communes membres hein, qui euh, mettent en place euh, des moyens logistiques pour assurer un accueil Maximal dans des conditions optimums de l'ensemble des professionnels et des exposants qui seront présents le 30 mars à Petit Canal. À l'Inraille de Petit Canal, rendez-vous phare, vous l'avez compris. Merci Yannick Bock d'avoir accepté cette invitation ce soir. Ben finalement, l'innovation agricole, on a envie de dire, c'est dans l'ADN même de la CNGT. Merci, Merci de nous avoir suivis et rendez-vous avec la suite de nos programmes tout de suite. Bonne soirée.